Fait, un, euh, cadran, quoi. Ah, nous avons une tablette euh, vraiment wow. euh, complète et euh, nous pouvons couper la musique donc euh, avec un ça bouton c'est très bien on sent qu'il y a l'air conditionné qui fonctionne ouais. ouais. donc Jean-Pierre euh, nous fait combien de vitesses ah, nous avons ah. cinq vitesses et une marche arrière donc euh, ça veut dire que c'est plutôt une citadine je ne sais pas mettre de brouette, mais ça va. <rire> bon, là, dès qu'on lâche l'embrayage, le moteur se coupe. Ah, ouais. Aujourd'hui, test de Et la, la nouvelle Clio. Merci au garage Renard qui situe à la Neuve, de m'avoir permis de faire cet essai. fonctionne. Alors ici, je pense qu'on nous avons quelque chose pour chauffer un chauffe-siège, ah pour oui. couper l'arrêt automatique du moteur lorsqu'on est à l'arrêt. Ah, ici, il y a des méthodes. Ça, je crois que c'est peut-être des modes de conduite différents. Voilà. Alors, nous pouvons nous mettre en mode sport, économique, sport. Alors, nous avons les quatre traits. Et donc, ça veut dire que les vitesses sont plus courtes, alors le moteur, c'est bon. Ah oui, il Ah oui Oula Et le bruit du moteur a changé Mais ce qui est intéressant, c'est... plutôt l'effet de reprise... Et le, le bruit du moteur qui a changé Ça, ça c'est vraiment étonnant C'est dingue qu'il arrive à faire ça hein. Hop. et voilà voilà le le test donc la clé c'est quand même assez spécial voilà c'est une clé comme ça